attendent avec impatience cette innovation. La base de réutilisation globale est au service de l'intérêt général, que chacun participe à son enrichissement et c'est la société toute entière qui s'enrichira. Les partenaires réunis aujourd'hui ont chacun quelque chose à apporter et on peut trop les remercier de la part prise à ce projet. Par sa participation, Wikimedia France va notamment permettre que le processus se passe en parfaite concertation avec la communauté des Wikipédiens, comme cela a toujours été le cas au cours de nos précédents partenariats, que l'on songe à la PNF, au de Versailles, à Cluny, etc. Il ne s'agit pas d'une opération purement technique à part du travail initial effectué sur Wikipédia ou qui ferait fil des Wikipédia. Bien au contraire, Sémantikpédia permettra de traiter différemment l'information de Wikipédia et ainsi de repérer les possibilités d'amélioration. On pourra disposer d'une cartographie des sujets traités. La convention que nous allons signer aujourd'hui n'a pas de précédent pour nous, acteurs de la recherche en sciences numériques, mais elle est riche de promesses et elle est le début d'une étape nouvelle dans le développement d'Inria. En tant qu'organisme de recherche, nous avons en effet porté l'effort de standardisation et d'universalisation du web dès 1995, lorsque nous sommes devenus le représentant français, le représentant européen, pardon, désigné du W3C, le World Wide Web Consortium. Le ministère de la Culture et de la Communication formalise un partenariat avec deux acteurs majeurs du monde numérique, à savoir INRIA dans le domaine de la recherche, INRIA qui est un des fondateurs du, du web que nous utilisons aujourd'hui, et Wikimedia France qui s'attache à diffuser, à développer des contenus à caractère culturel dans le cadre de projets collaboratifs ou contributifs tels que le Wiktionnaire et bien sûr l'encyclopédie Wikipédia. Alors, je veux souligner le caractère totalement transversal aussi de, de ce projet au sein même du ministère de la Culture et de la Communication et féliciter la délégation générale à la langue française et aux langues de France et le secrétariat général ainsi que toutes les équipes du ministère qui, qui ont participé à, à ce projet. Ce projet, s'inscrit dans une démarche d'ensemble du ministère, de la politique, dans le partage des connaissances, dans les interactions entre langue et culture, médiatisées par les outils numériques. Et pour qu'il participe pleinement de ce bien commun, eh bien, il doit être pensé comme un lieu d'échange ouvert. Et il importe évidemment que notre langue et, et notre culture trouvent toute leur place. Alors c'est ici qu'interviennent les usages des internautes, Puisque Wikipédia est une encyclopédie interactive, c'est l'un des sites les plus consultés au monde, et évidemment elle est très utilisée notamment par les jeunes, par les, par les étudiants, par les ados, qui souvent s'en servent comme une première source d'information pour, pour leurs études. Alors ce constat a débouché sur un, sur un projet qui était d'appliquer en quelque sorte un titre expérimental les techniques du Web 3.0 à l'extraction de données culturelles sur Wikipédia, susceptibles d'enrichir les sites culturels de nos établissements pour ensuite être mis à disposition d'un la large public. Le Web sémantique ne va pas se substituer aux pratiques interactives, qui sont vraiment populaires, généralisées, mais il va simplement en augmenter encore les potentialités. Alors le projet DBpedia, qui est en français, a été soutenu depuis l'origine par le ministère. Et avec ce projet, eh l'encyclopédie se trouve associée pleinement aux premières applications grand public du web sémantique. C'est donc une avancée majeure dans la politique du ministère pour faciliter l'accès du public à des données culturelles. ...et pour les projets à venir dans le cadre de la Convention Sémantique Pédia. Par exemple, il y a un enjeu à trouver comment permettre à ces applications de participer au cycle de vie complet des données, notamment en les enrichissant et en les maintenant à jour. Comment un GPS culturel pourrait-il aussi permettre de compléter les données manquantes Comment un photographe pourrait-il enrichir la base en versant les photos de son choix Comment un expert d'une institution culturelle pourra-t-il corriger une erreur qu'il a trouvée Et de façon générale, comment passer de l'utilisateur à l'utilisateur des données de la culture Un autre enjeu serait aussi de lier ces données au reste des données du web, de croiser les bases en ligne pour qu'elles s'enrichissent mutuellement, et d'internationaliser les données pour qu'à travers ce processus les données francophones de la culture française soient davantage disponibles dans d'autres langues et accessibles à d'autres cultures et d'autres publics. Une structure liquide à partir du café et l'enjeu est de préserver le goût du café et le, de le rendre le plus naturel possible dans ce processus. Euh, donc, euh, dans une première phase, l'utilisateur euh, soumet son problème. Euh, le système lui répond euh, en trouvant des euh, concepts d'Ibipédia qu'il a pu trouver dans le texte. Donc rien d'autre que tout ce qu'il a pu souligner. Pour cela, on utilise un système externe qui s'appelle Zemonta. Et là, on voit en effet euh, des concepts proposés par le lien Wikipédia. Donc l'utilisateur, euh, il peut enlever son Discovery Hub parce qu'on va rediriger les utilisateurs vers des services adaptés qui vont prolonger son expérience de recherche. Donc ces services sont proposés en fonction de la nature de l'objet qu'on est en train de considérer. Par exemple, le musée d'Orsay est un objet de type musée et nous avons associé au type musée des services en lien avec le tourisme et avec la culture. Donc, vous allez voir par exemple ici TripAdvisor. S'il était question d'un groupe de musique, on aurait redirigé par exemple vers un site d'écoute de musique en ligne. Donc, comme vous pouvez le constater, euh, l'application propose aussi des services génériques sans condition sur le type de l'objet considéré, tels que YouTube ou Twitter.